Si vous avez déjà été confronté à des fichiers avec plusieurs en vous savez à quel point cela peut rendre la manipulation des données difficile, même très difficile. Mais pas de panique, ce tutoriel de Port Query vous montrera Comment utiliser cet outil pour simplifier le processus Vous apprendrez comment convertir un rapport contenant plusieurs entêtes et colonnes vides en un format de données structure et ajouter des tables dynamiquement après l'importation des données. L'objectif de ce tutoriel est de fournir une couverture complète de la transformation des rapport avec plusieurs entêtes, de montrer comment écrire le code 1, d'explorer les techniques pertinentes pour créer des requêtes dynamiques. Commençons par définir ce que nous allons faire à la Tout d'abord, examinons le fichier que nous allons utiliser pour cet exemple. Il s'agit d'un fichier Excel avec des entêtes multiples et des colonnes vides. Ce qui signifie que chaque colonne a plusieurs entêtes. Plus les colonnes vides, et cela peut rendre la manipulation des données difficile. Car ah, les entêtes doivent être traitées différemment du reste des données. C'est-à-dire qu'on va travailler sur trois étapes. La première étape, c'est de supprimer les colonnes vides. Deuxième étape, créer une entête conçue de ces scènes lignes. Et la troisième étape, créer un body, c'est-à-dire un corps pour les données numériques. Et enfin, on va combiner les entêtes avec le body. Okay? Et après, tout ce travail, on aura ce rapport-là. On va entamer le processus étape par étape. Bon, on va importer le fichier en question. Git data. Git data. From five, From excellent. Voilà, c'est le dossier Eten. Notre fichier à la voix. Je vais cliquer à la importer. Je vais cocher ça. Je vais cocher le fichier item. Voilà, le fichier On a fait. Trois colonnes vides. On a les entêtes. On dit deux colonnes vues à la fin, on déroule transforme d'être. Je vais supprimer les étapes, les règles de navigation. On va supprimer les colonnes. Donc, je vais utiliser une fonction qui sélectionne une colonne spécifique. Je vais cliquer « note Pour éviter d'avoir gardé le nom pour une étape précédente, on va l'éditeur avancé de query et je vais modifier. Bon, avant tout, je dois supprimer la table de Delta, mon l'éditeur avancé. Dans le de Bertana, on va modifier ça, next my table. Ctrl-C. ctrl OK. Si je clique sur step, mais une table en plus. Voilà. Maintenant, c'est plus propre. Je vais utiliser la fonction table colonne. Je travaille avec une table. Automatiquement, tu peux colonne Il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une table. Le deuxième paramètre, c'est le nom de la colonne à sélectionner. On peut choisir colonne 1, 2, 3, 4, qui Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, bon, la première des choses, je dois supprimer. Si c'est une liste, on commence par liste. Je vais utiliser la fonction liste remove nul Donc, on a un seul paramètre, c'est la liste. Ouais, une liste. je vais compter les lignes non nulle, bien sûr, liste de Et je vais faire parenthèse et je vais aller. Donc, normalement, il y a 40 ans. On peut nous donner l'état précédent. Par exemple, il y a une colonne vers 20 ans. Donc, si je change des colonnes 1, il y a une colonne de 40 ans. Très bien. Il ne faut pas oublier, Puisque on compte en arrière les lignes non vides. Donc c'est 0. des égale 0. De de 1, donc c'est trop. Par contre, la colonne 4, me montre du défaut 1, 2, 1, 2, 1, 2, la colonne, elle est codée en dur, mais on va utiliser une fonction anonyme qui fait parcourir, bien les colonnes de la table. Donc, on dira tout de suite. Bon, on va utiliser List Select. C'est pour filtrer la liste des noms de colonnes. OK? Cette fonction, elle contient deux paramètres. Premier paramètre, c'est une liste. C'est les noms des colonnes. Deuxième paramètre, c'est une fonction anonyme. Qui vérifie si le nombre d'éléments non nuls dans chaque colonne est égal à 0. Pour avoir la liste des colonnes, table column name my table x égale list count. Le x, il fait référence à cette liste des colonnes de notre table. Donc là, on va l'affecter. Donc on déroule x et je vais faire la parenthèse et je valide. Très bien. Donc on peut supprimer. On va utiliser table remove columns premier paramètre, c'est notre table, MyTable. Et le deuxième paramètre est de la liste qu'on a déjà créé Et je fais. Et je valide. Très bien. Mais avant de continuer, normalement, tab colonne, colon 2, 3. Sinon, ça va causer problème plus tard. Pour mon procédé, je vais envelopper la fonction à table demand headers. Donc, je peux la supprimer tout simplement. Je vais utiliser la fonction table Et je ferme la parenthèse et je vais. Je vais renommer cette étape table. On a fini avec les colonnes. Donc, rojo pour l'antenne. Donc, on a une hausse, Donc, on doit faire d'autres transformations. Donc, l'astuce, c'est de chercher une valeur, une limite dans mon entête. Par exemple, je cherche cette valeur actuelle. Et pour ce faire, il faut convertir toute cette table en liste. Donc, je vais ajouter une colonne personnalisée Kinder Underscore. Il me donne des enregistrements. Je les classe je vais renommer ça Yate Record, puisque c'est un enregistrement. Maintenant, je vais convertir ce record en liste, pour le convertir, puisque c'est un enregistrement, record. Donc, on doit commencer par record. Donc, record to list. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, il retourne une liste des enregistreurs. Je ferme je vois. Maintenant, on a record. Donc, on l'a dit liste. Je vais ajouter un autre colonne personnalisé. Elle sert à vérifier si une liste des valeurs contient ce qu'on cherche. Donc, on va là deux paramètres. Mes paramètres, ces listes, c'est-à-dire cette colonne. Donc, je vais cliquer dessus, virgule, value, la valeur à chercher, mais elle doit être lisse, donc il faut la Blackwall. On dévoile Collade. La valeur t'en a entre guillemets parce que c'est du texte. Donc, tu dois la valeur que tu veux actuelle. Et je ferme et je valide. Cette liste, elle retourne lien vrai et à faux. Et pour sélectionner cette ligne de pushless modelo, on va ajouter une autre colonne personnalisée d'un cette colonne commence par 1, et je vais filtrer cette colonne sur la valeur True. Ensuite, je vais récupérer cette valeur, clic droit, je sélectionne Drill Down. Je vais renommer cette étape. Et headers Row. Bon. En fait, je vais récupérer la table 3. On clique sur un 2X. Et je vais taper Table. Donc, je vais récupérer les 5 lignes de cette table pour créer notre rente. Comment procéder Je vais cliquer sur Keep Rows et Top Rows. Je vais taper 5. OK. Et je vais remplacer cette valeur par la variable C'est pour rendre cette transformation dénommée. Après, je vais transposer cette table. Je vais sélectionner Transform Transpose, c'est-à-dire transposer les lignes en Et Après, je vais sélectionner le tout. CTRL 1, clic droit, je vais changer le type en texte. Je vais développer cette barre de formule. Cette partie, je vais la remplacer par une formule pour prendre cette étape dynamique. Donc, je vais utiliser la fonction list transform. J'ouvre la parenthèse. Cette fonction, elle a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une liste. Le deuxième paramètre, c'est une transformation. La liste, ce n'est rien que les noms de colonnes de cette table. Et pour récupérer les noms de colonne, on va utiliser table colon next. La table, ce n'est rien que l'étape précédente. Donc, je vais taper diaste et je vais sélectionner Transport de table. Après, je tape virgule. Dans la liste de transformation, je vais utiliser le mot-clé H, c'est-à-dire chaque. Je rends la l'accolade. Pour lui indiquer chaque ligne, je tape l'underscore. Virgule, la transformation, c'est rendre le type en texte. Maintenant, on remarque, il y a une lacune, c'est-à-dire il faut remplir les lignes vides par la valeur correspondante. Comment faire Je clique sur fill Down. Maintenant, on remarque, les lignes sont codés en dur, les colonnes. Je vais les remplacer par la fonction table Column names. L'étape précédente, c'est notre table. Et je valide. Je vais transformer cette table en ligne en utilisant la fonction table to rows d'un seul paramètre, c'est la table. On dit la table d'arrivée. Je ferme et je valide. On a remarqué la table où a des listes. Donc, si je clique là, chaque ligne est dans une liste. OK on va réutiliser la fonction list transform et combiner avec un délimiteur, bien sûr. Donc, notre fonction, c'est list. je l'ai déjà, en l'ai je je ouvrir la parenthèse, mes paramètres, c'est une liste, deuxième paramètre, c'est une transformation, les gars, c'est ma liste, virgule, je vais utiliser le mot clé h. cette fonction pour le combine, c'est-à-dire la fonction texte combine. J'ouvre la parenthèse, underscore, virgule, on a le type de séparateur. J'ai choisi la barre verticale, je ferme et je valide. Je réduis la barre de formelle, je convertis cette liste en place. Ok, je transpose cette table et je remonte cette, cette étape. Red. Et maintenant, je vais créer le body. Je fais un tel à ma table, table je vais supprimer ces cinq lignes en utilisant la fonction table scape. Le nom de lune à sauter, c'est la variable et Je valide. donc j'ai créé l'entête, j'ai créé le body. Donc on va combiner l'entête et le body pour avoir une table fin. Donc j'ajoute une nouvelle étape. Je vais utiliser la fonction table combine. Je vais ouvrir ma collade, le premier item de cette liste c'est le header, le item, c'est cette table, je ferme colonne, parenthèse et je reste. Je vais promouvoir les entêtes. Là, je vais diviser cette colonne, split colonne by delimiter. OK. Et je veux renommer ces deux colonnes. Il y en a un sur catégorie. Un a c'est la catégorie. Je valide. Je vais remplir les vides à la colonne 2 en utilisant fil down. Très bien. Je sélectionne ces deux colonnes. Je vais cliquer un peu votre entre colonnes. Ensuite, je vais diviser cette table selon le délimiteur bas vertical. Donc, je sélectionne d'abord cette colonne. Cliquez à speed colonne. By délimiteur. J'ai choisi mon délimiteur personnalisé, la barre verticale. Et je vais je réduis. on va charger cette table. Voilà tout. Et charger cette table dans une nouvelle feuille. Donc, on va voir l'astuce, comment renommer les entêtes dynamiquement. C'est-à-dire, on va utiliser une table intermédiaire, une table de mapping. Comment faire Je vais copier l'inventeur, de contenant de C, dans une nouvelle feuille. Je vais préparer dans la table à la table D des pastes, PASTE, PASTE spéciale, VALUE, transfert. Donc, Je vais la transformer en table, Je me INSERT bon ok je vais la renommer un mapping je vais la charger je vais la transformer sous forme de liste je vais taper la fonction table bon de rows je ferme la parole de je vais donc, elle est devenue une liste. Vous le remarquer Les comptes à la liste, à la table, sont différents. Par exemple, je renomme cette entête de compte. Smea, M, 1 C'est un exemple. C'est juste pour récupérer cette fonction. Donc, je vais modifier dans cette fonction. Sélectionnez gain de la partie, je supprime, et je tape ma ping. Je ferme, et le valide. Je vais charger. On a réussi à faire une transformation des données non structurées en un modèle dynamique et facile à utiliser. wa barakatuh.